de tomates qui se, se met à dépérir pourquoi alors j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai malheureusement peur qu'il soit victime de la maladie du pied noir donc c'est un champignon un peu comme le mildiou qui attaque euh, le, le, le, le pied de tomate et donc apparemment qu'il euh, qu empêche de, de s'alimenter donc ça commence à devenir inquiétant parce que euh, ça, ça, ça pousse un peu partout donc là, j'ai un pied sain à côté, un autre ici. Entre les deux, j'ai deux pieds touchés, donc celui-ci. Et celui-ci. Et j'en ai d'autres dans mes bacs aussi. Ça a commencé dans mes bacs, en fait. Donc ça commence à, à m'inquiéter sérieusement. En fait, j'ai l'impression que je vais perdre tous mes, mes plants de tomates. Celui-ci qui m'inquiète un peu, parce que je vois des taches marron là. Euh, sur certaines feuilles donc j'ose même pas le toucher parce que j'ai peur de le contaminer donc je vais me laver les mains à chaque fois que je vais, et je vais passer sur, euh, sur de nouveaux pieds mais euh, je comprends pas pourquoi à côté ça a l'air d'aller mais vous voyez j'ai déjà perdu un pied un pied et là j'en ai remplacé plusieurs, hein. ai, ça doit être le dixième hein, je pense hein. et là, voilà, on en, on en a un ici alors lui c'est encore différent, on a des feuilles jaunes, bon, je sais pas, là c'est différent, là on a une feuille jaune, là aussi, tiens. là aussi on a des feuilles jaunes, qu'est-ce que c'est que ce truc les autres n'ont pas l'air touchés pour l'instant donc je ne vais, vais pas les toucher je me laverai les mains et donc je me demande si cette maladie n'a pas été responsable de la mort de, de mon pied de vigne euh... Parce que je, il me semble que c'est un des premiers qui a été touché. Donc, euh, je me demande si cette maladie n'a pas été apportée par un des végétaux que j'ai mis. Alors, peut-être pas le pied de vigne lui-même, parce que le, le pied de vigne je l'ai installé en fin d'année dernière et il n'y a pas de souci, il a passé l'hiver. Par contre, j'ai ajouté récemment euh, la clématite là. Donc, je me demande si c'est pas elle qui était porteuse de, de ce champignons on voit qu'il y a certaines feuilles qui sont touchées c'est un des derniers spécimens que j'ai amené donc euh, je, je vois pas d'autres euh, d'autres réponses à ça donc, on voit bien on voit bien que le pied ici est tout noir donc euh, les racines j'ai regardé il euh, bah, a pas il n'y avait pas de verre euh, pas de fourmis rien et on voit que ici ça ça devient noir et on a l'impression justement que bah donc ça stoppe, ça stoppe la, la, la pousse de la plante qui ne peut plus s'alimenter puisque ensuite on voit que les, les les feuilles elles défraîchissent en fait alors je vais faire je vais faire un essai je, je vais voir si ça peut fonctionner je vais la couper et je vais la mettre dans des pots, pour voir si ça pourrait, si ça pourrait marcher. Donc Plutôt que d'attendre la fin, puisque de toute façon c'est ici que, que se trouve la maladie, je vais voir si je peux pas couper plusieurs parties de la plante, et les planter dans la terre, et voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Perdu pour perdu, de toute façon, je pense que je ne risque pas grand chose donc il faut que je les mette dans un endroit euh, qui, qui ne risque pas de contaminer euh, mes autres plants donc peut-être un endroit où j'ai pas de tomates justement parce que là j'ai ma serre donc euh, si jamais ça se déclare dans la serre euh, je vous dis pas, hein. là c'est fini hein. je viens de planter euh, plusieurs sections de la plante euh, dont quelques gourmands euh, donc on va voir ce que ça donne, hein, si j'arrive vraiment à la sauver, il ne me reste plus qu'à l'arroser. Cette partie de la maison reste toujours à l'ombre donc on va voir si euh, ils peuvent se remettre de cette maladie ou, ou est-ce que c'est vraiment irrémédiable et que vraiment toutes les, les parties de la plante vont, vont mourir donc euh, voilà donc écoutez je vous souhaite pas d'avoir cette maladie parce que je pensais que le mildiou c'était la seule maladie grave de la tomate et ben je m'aperçois que pas du tout la milieu, euh, on peut l'enrayer avec, euh, avec le soleil alors que cette maladie et eh ben pas du tout on peut pas euh, puisque là les pieds se trouvent en plein soleil il fait extrêmement chaud donc plus de 25 voire 30 degrés et les pieds meurent quand même donc euh, voilà donc euh, je, comme j'ai terminé euh, mon pot euh, je vais euh, examiner mes autres euh, plantes tomates euh, par contre, euh, je vais me laver les mains là, euh, plusieurs fois euh, pour être sûr que je ne transmets pas la maladie euh, aux autres plants parce que je pense que ça marche par contact. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu euh, cette maladie sur leurs plantes tomates. Si vous avez des infos à ce sujet, euh, bah, n'hésitez pas. Donc, un petit point sur mes plantes tomates, Donc euh, ceux qui sont atteints. Donc vous voyez, ça continue en fait. Ils ne se sont pas redressés malgré le fait que j'ai enlevé les feuilles. Donc le deuxième, donc après j'ai les plans sains et ici j'en ai un qui fait aussi la gueule, un peu moins mais c'est pas vraiment ça. Donc je vais laisser celui-ci pour l'instant et je vais tenter quelque chose en fait. Comme de toute façon le champignon va empêcher la plante de s'alimenter, eh ben, je, je vais précipiter le, le processus. Donc je vais tout simplement couper euh, le pied, je vais arracher les racines donc euh, à la partie qui contient le champignon, je vais la, la jeter et je vais replanter tel quel le plan euh, parce que il n'est pas très grand en fait donc je pense que ça peut repartir sans avoir à, à sectionner la, la, le plan en, en plusieurs morceaux donc pourquoi je fais ça parce que je crois, il faut que je vérifie mais euh, le bas où elle est serve, euh, c'est un plan que j'ai déjà dans la serre donc au pire euh, il me restera toujours un exemplaire en parfaite santé mais euh, je vais tester ça et on verra bien certains trouveront ça idiot peut-être on verra en fait il faut tester je pense qu'il faut tester vu vu la tête qu'il a de toute façon la maladie l'empêche de s'alimenter donc on va voir ce que ça donne j'ai bien ce pied en double dans la serre donc je prends le risque de le couper à la base et de le replanter directement dans la terre pour qu'il génère de nouvelles racines tout comme le ferait un gourmand donc on peut constater que le collet est touché donc il y a bien une, une, une partie noire tout autour et donc on voit que ça continue à, à s'atrophier donc moi je vais couper au dessus et on va voir ce que ça donne j'ai coupé deux branches à la base pour que, avoir un maximum de, de, de tiges principales dans la terre donc je l'ai mis exactement au même endroit donc je pense que le champignon n'est ne, que sur le, que sur la plante et pas dans la terre donc euh, c'est un pari que je, je fais, euh, sachant que j'ai déjà eu des, des cas en fait où j'ai remplacé les plants, euh, par exemple ici, euh, ici je crois et en face euh, qui ont eu exactement la même chose et vous voyez ils continuent de pousser et ils ne sont pas impactés par le fait qu'il y ait eu un champignon juste avant. Donc euh, je pense qu'on euh, peut, on peut faire ce type d'opération. Maintenant à voir si, euh, si ça, ça va être concluant. On verra ça, en plus euh, il est en plein soleil, donc euh, il faudrait plutôt le mettre à l'ombre, mais on va voir. Donc euh, avant de terminer la vidéo, je voulais vous montrer, nous sommes euh, le lendemain de, de l'opération sauvetage euh, du plant de tomate. Donc, qui, qui était atteint par le, le, la maladie du pied noir. Donc comme vous voyez, chaque section que j'ai coupée sur la plante est repartie. Donc ça montre bien en fait que le champignon s'en prend surtout au collet de la plante et donc ne, ne, contamine, ne semble pas en tout cas contaminer toute la plante. Donc euh, là, euh, je, je, je suis parti d'un plan Gardeners de que je n'avais euh, qu'en un seul exemplaire et je me retrouve avec 5 plants de Gardener's Delight donc malheureusement bien sûr il va falloir plus de temps pour que j'obtienne des tomates puisque là on repart pas de zéro mais on n'est pas loin en tout cas c'est toujours plus rapide que de ressemer une graine, ça c'est clair mais bon on essaie de limiter la casse un peu comme je l'aurais fait si j'avais eu le midiou je me serais amusé à récupérer des gourmands ou à des sections de la plante qui étaient saines on finit quand même par une note positive. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et, euh, et je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt.